Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger aussi tard. C'est pour euh, conclure sur la vente des biens. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, des biens. Oui, on devait euh, conclure. Vous devez passer aujourd'hui, mais euh, je viens de remarquer euh, vous n'êtes pas encore passé. Ok. Ok. Ah, vous avez oublié. Oh C'est pas grave, vous inquiétez pas. On conclut demain oui, parce que nous on va bientôt fermer, donc euh, c'est pour ça. Ok, ok. Demain 14h30, ça vous irait Oui. Ok. Nickel. Merci à vous. Allez, au revoir. Oui. Bonsoir. Excusez-moi, j'étais au téléphone. Installez-vous. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il vous faudrait Nous avons des maisons, des appartements, que ce soit à loués ou à vendre, ça même des, une ville, hein. si vous êtes un, un peu millionnaire. Non, oh, c'est pas grave, peut-être une prochaine fois. Ouais, merci. je vois. Alors, qu'est-ce qui vous ferait envie Une petite maison Avec euh, vue sur l'océan, vue sur une plage, vue sur la ville peut-être Ou vue sur une ville je vois Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous ferait le plus envie Si vous voulez je peux vous montrer Avec l'ordinateur Oui Très bien Alors attendez on va Je vais taper avec mon clavier Ce qu'il vous faudrait Donc vous me dites Une maison Excusez-moi Ah Louis. Location Hop là Comme ça Location Tout à fait En fait avec mon dossier, on, va, on a une base de données Tout simplement Et on va voir euh, Qu'est-ce qui vous pouvez vous plaire Comme ça Voilà Oui tout à fait Avec C'est quoi votre budget Un budget la moitié d'un million. Donc 50 000. 500 000 pardon. Que ça... Parce qu'avec 50 000, acheter une grande maison avec vue sur le l'océan. C'est pas... Ouais. ouais, je vois. Voulez-vous une piscine Piscine, ok. Que... Très bien. Hop là. Après, qu'est-ce que vous voulez Oui, je vois. Très bien. Alors, avec une école... école... 1, 2, 5 minutes. Oui, les enfants passent avant tout, je vois. Très bien. Avec ceci, il nous faudra... Oui, euh... Un supermarché, un supermarché, un mois de 10 minutes. Hop, voilà, je coche comme ceci, et euh, avec ceci, il vous faudra l'hôpital. Ah, votre enfant est malade au cas où. Ouais, vous êtes euh, à côté d'une caserne de pompiers. Il me semble que j'ai... Oui, il me semble qu'elle est euh, pas très loin de celle que je veux vous montrer, justement. Très bien. Et avec ceci... Mmh. Vous avez des coups Très bien. Alors, on va faire... Entrer. Wow. Nous avons 10 maisons. 10 maisons. Ce que je peux vous montrer, justement. Alors, première maison. Alors, elle est un peu loin de l'école. Ah, ça ne vous intéresse pas du tout. Vous ne pouvez même pas savoir le prix. Ah non, c'est vraiment, vraiment les enfants. Avant tout, très bien. Alors, deuxième maison. Voilà, comme ça, deuxième maison. Deux minutes de l'école. Mais elle est à 8 minutes dans l'hôpital. Mais il y a 4 minutes à côté d'une caserne de pompiers. Sachant que, voilà, eux, avec leur... Au phare, ils prendront de mieux même pas, oui, oui, ils sont prioritaires, tu Notre enfant il est malade, il souffre de quoi Ah, okay, quand même, okay. faut -il, oui, faut mieux avoir euh, l'hôpital plus proche que les pompiers plus proches, ok. Faut -il quand même regarder, ok. Alors, c'est un petit euh, 100 mètres carrés, oui, c'est beaucoup, hein, 100 mètres carrés euh, sans compter le jardin. Avec jardin, le jardin lui-même il fait 100 mètres carrés, avec une petite piscine, voilà, une petite piscine de 20 mètres, 20 mètres sur 3 mètres, oui, 3 mètres, donc voilà, avec euh, ceci il y a justement hein, il y a un jacuzzi, un jacuzzi, et euh, il y a un accès direct à la plage, par contre il n'y a pas de grillage, ah vous avez un chien ah, Vous ne voulez pas clôturer Ah vous ne voulez pas du tout faire des travaux Ah oui c'est vraiment une maison Vous voulez euh, aller l'été Du coup nous passons à la dernière ah, la troisième pas Pas la dernière Là. Voilà comme ceci Ensuite nous avons une maison 50 mètres de jardin après, 100 mètres carrés aussi euh, de pièces à vivre, deux salles de bain, une cuisine, une grande salle à manger. Voilà, je peux vous voulez, hop, regarder. Voilà, oui, elle est, elle est très jolie. Elle a été fait, elle euh, a été rénovée il n'y a pas très longtemps en plus. Ouais, ouais, c'est le meilleur... Euh, est le... Notre bien il... il vient d'être sorti de location, location estivale. Ne vous inquiétez pas, il y a eu une femme des menaces qui est passée, tout ça. Sa... Alors elle est située à côté de l'hôpital. Entre mi-chemin, entre l'hôpital et l'école. 4 minutes d'hôpital, 4 minutes d'école. Oui, c'est exactement la même chose. Oui. Il y a un supermarché. Oui, elle est à 3 minutes, je crois. Ouais, 3 minutes, on me dit. Oui. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. Oui. oui. Et après, le prix. Vous voulez savoir le prix ah, alors on est sur On est quand même sur une belle maison. une belle maison. Le prix qui est à. 440 000 ça vaut le prix ça vaut le prix moi je vous le dis j'ai visité et franchement j'aurais aimé y habiter mais bon on n'est pas tous pas tous millionnaires dans la vie malheureusement après moi je dis pas que vous avez pas travaillé ou vous avez volé l'argent alors on conclut pour un petit rendez-vous pour une visite ça convient parce que vous serez venu à 10 minutes, on n'aurait pas pu conclure oui. j'appelle euh, mon assistante oh je j'ai trompé le numéro hop là oui, salut, oui oui on a un client qui vient d'arriver oui, il voudrait la grande villa à côté de... avec la piscine à côté de l'océan, enfin pas à côté, voilà. Ou ouais, à la numéro euh, 106, oui, à 450 000. Oui, ah oui, justement, il oui, est parti très vite, mais oui. ah, ils, ils, ils veulent la visiter. Tu, tu, sais, tu peux me dire quand on est libre Demain, non, demain 14h, non, on a, on a un rendez-vous. Oui, j'ai oublié de te dire, demain 14h, c'était personne qui devait venir aujourd'hui. Oui, qui n'est pas venu. Oui, Grégoire, oui, c'est lui. Oui, c'est Ok, du coup, on conclut une nouvelle vidéo. Une nouvelle... Nouveau euh... voilà. rendez-vous. Oui. Ok. Demain matin, 10h, ça vous va. Ça oui. Bon ben bah, à demain, merci. Allez. Oui, oui, demain matin, 10h, c'est parfait. Très bien, merci à toi. Allez, ciao. Très bien. Bon bah, voilà, à demain matin, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, puis une bonne nuit, j'espère que c'était pas trop long, oui, j'espère que notre service a été bien rendu, oui. allez, à, la, à demain, allez, à demain.